Voici donc une combinaison de perks et d'accessoires qui va probablement être violent. Nous avons donc tout qui repose sur, principalement comme accessoire, le fait d'avoir tous les pièges à ours au début de la game. C'est-à-dire que les pièges à ours ne sont pas disséminés sur la map, mais sont complètement intégrés au personnage. Et je peux les disposer à ma convenance. En revanche, si j'ai ça comme accessoire, qui est là, hein, qui est le sac du piégeur, le problème de ça c'est qu'une fois que j'ai posé le piège, il ne peut plus être déplacé. C'est pour ça, pour gagner du temps, j'ai pierre iridescente, qui fait tout simplement que quand le piège est utilisé, il se réouvre au bout de 30 secondes. Alors bien sûr, si j'en ai plusieurs qui sont ouverts, c'est au hasard, hein, au bonheur de la chance. Quel piège s'ouvre, quel piège reste fermé. Mais chaque 30 secondes, il y a un piège qui s'ouvre, donc les deux vont très bien ensemble. Bon, je prends Paranoir, mais parce que c'est plutôt jouer l'économie. Et tout se joue ici aussi en combinaison. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de caler ces pièges-là autour d'un euh, trio de, de, de moteurs. C'est-à-dire qu'on a ici Éruption, hein, qui est une compétence donc, de Nemesis, qui fait que, tout simplement, dès qu'on met quelqu'un en état critique, les moteurs qui ont été abîmés au départ vont se prendre un downgrade. Et euh, on a aussi le crochet flagellateur, avec le concept des de crochets flagellateurs, qui est arrivé avec le personnage du Cenobit. Et là, tout simplement, bah, quand on a euh, quelqu'un qui a suspendu un crochet un crochet flagellateur, eh bien, euh, celui qui est euh, très avancé, perd 15%. Donc on a les deux qui sont quand même assez violents. Et oppression qui fait que dès que tu abîmes, dès que tu casses un moteur, tu as as trois de générateur qui régressent. Et le tour est joué qui est assez classique. Hein, C'est très méta hein, en tant que tueur d'avoir le tour est joué comme père qui fait régresser de 25% au niveau 3, bien sûr, de compétence. Un moteur, euh, lorsque tu as suspendu un suivant sur un crochet et que tu as cette compétence qui s'active. Donc voilà, tout ça ensemble rend la combinaison assez cruelle, assez violente, en partant du principe que tu vas cibler un trio de moteurs. Oh Oh, oh. Ok, moi je chercher un petit, trio, un petit trio de moteurs. Et voilà, on a, on est ici, on a ce qu'il faut. Je hein. Ah voilà. Avec concentration d'ailleurs. Ça c'est ok. On va casser les loups. On va casser les loops. Là, juste là par exemple. Ça c'est ok. On a ici ce qu'il faut. On a là aussi. On va casser cette loupe là. Ok, une fois c'est posé. C'est posé. 1, 2. Oh Déjà Il y a déjà quelqu'un. Ben bah alors mon gars. Ok. Très bien. On y a quelqu'un qui est là. Parle-moi de ton de mon Natal. Quoi okay. 1, 2, ouais que vous voyez Ouais là 1 Dédarbe, ça c'est le profil du dédarbe Non Ok, même pas, très bien super bon ok, très bien Crochet flagellateur Là ça va commencer à être vieux Parce que ça c'est intéressant, crochet flagellateur, on va réduire le moteur J'ai encore 6 à poser ça, c'est ok. Peut-être qu'il va donner un petit coup dessus. J'ai le tour et joué. Ok. Et ça, c'est ok. Ça, c'est bloqué. On va casser toutes les loupes. Hein. Genre ici aussi. Voilà. Hop là. Très bien. J'ai le tour et joué. Que je peux utiliser. Si... Il y a quelqu'un qui fait quelque chose ici. Ouais, la trison a explosé le, le piège de l'autre côté. Si quelqu'un avance ici, on va utiliser. Ah, dommage. Dommage que le tour est joué et n'a pas pu être utilisé. Hein. Franchement, c'est ok. Je casse toutes les loupes. Hein. Il me reste encore 5 pièges. Voilà. J'ai oppression. Ah, il force, il force. Palette. Ok, palette pour rien. Oh, très bien. Dénard Dénard Ok, très bien. Je vais donner un petit coup sur ce moteur. Ce qui va se passer, c'est que Oppression va s'activer. Je vais casser là. Oppression va faire que d'autres moteurs vont être habillés en même temps. Je vais récupérer le personnage ici en espérant qu'il n'y ait personne qui vienne m'embêter. Genre là comme là. Hop là, hein. bien tenté. Rendez-vous la semaine prochaine pour finir euh, le stand à la lampe. Je vais mettre donc ça ici avec la compétence du Némesis, ça fait ça, le tour est joué, va finir d'achever ce moteur. Nous avons quelqu'un qui arrive de l'autre côté, en face, qui a tenté le coup. On voit. J'ai encore 5 pièges à mettre. Hein. Encore 5 pièges. On a ça ici. Ok. On n'a plus rien, on ne voit pas tunnel parce qu'on n'est pas... On est dégueulasse, mais genre euh, proprement, tu vois. Et on a le Bill qui est là, qui veut forcer le moteur ici. C'est inadmissible. Donc, ce qu'on va faire là... C'est qu'on va condamner ce moteur. Ok, on peut pas. Là, ici. Ok. Il est où Il est là. Il a fait le tour. Ok, on a pression, On va faire réduire les moteurs. Ok, il est là. Il est là, très bien. Il retourne par ici. Parfait. Il va aller par là. Des fois qu'il force ce moteur-là. Il n'y a plus de palette là, donc euh, il peut continuer. Ça va pas être suffisant pour lui. Oh, ok. Il a pas des dardes. Donc très bien. Là, avec la compétence des Mésis, ça réduit, quelqu'un va essayer de me stunner avec la lampe. Flashlight, raté. J'ai toujours le crochet fléjateur ici. Il nice. On fait réduire une nouvelle fois le moteur le plus avancé. Quelqu'un était là-bas. Très bien, je vais pouvoir utiliser. Peut-être qu'il va vouloir donner un petit coup dessus pour empêcher sa régression. Si c'est pas le cas. Ouais, là il était condamné là ici. Parfait. En amour. Euh, ça c'est ok. Je vais pas mettre le piège ici. On a quoi On a ça ici. Est-ce qu'il y a un moteur en face On va utiliser quand même. Ah, ils avancent. Parfait. Je vais utiliser le tour et joué. Ah Piège Parfait. D'une pierre de coups. Oppression, plus le tour est joué sur le moteur qui était un peu avancé ici. Plus la compétence de Nemesis qui va faire réduire une nouvelle fois le moteur ici. Plus je la récupère, elle a. Et. Je la mets sur un crochet flégiateur qui va faire, une fois de plus, réduire le moteur le plus avancé. Crochet flégiateur, c'est un crochet euh, qui est marqué d'une aura blanche et qui est connecté à euh, une euh, capacité particulière. C'est arrivé avec le DLC du Snobit. Donc là, j'ai le tour de jouet qui est actif. J'ai encore 4 pièges, encore J'ai le tour Celui-là qui est bien avancé. Celui-là qui est plus ok. L'autre a été délivré. Le moteur là-bas le plus éloigné, il ne m'intéresse pas. Vraiment. Je vais voir si j'utilise ici. Non. J'ai le tour et Le temps d'arriver ici. Ils ont décroché cette personne. Ok. C'est quoi On l'a refait. Hein. Ok. Très bien. Nouvelle fois. On l'a fait réduire. Je récupère. Non. Je le pose sur le crochet fléateur qui va être une nouvelle fois. Ok, très bien. L'autre ne m'intéresse pas. Et c'est très bien. Voilà. Et on a le moteur qui était très avancé en face qui a été bloqué ici. Ok, c'est parfait. Ça, c'est ok. On a ça qui est ici. Oh, ok me respecte. Ouais, tu utilises ta lampe. Ça me fait griller. Ceci. Je passe à côté. Donc, je vais faire un truc là, qui est vraiment du luxe. Je pose un piège ici. Ce que j'aurais pas fait. Hein. Bah, ok. Mauvaise idée. Hein. Je peux éventuellement machiner. Sachant que Billy, il est en face. Hein. Ok, je vais utiliser oppression. On va savoir quelle... Ok. Hmm. J'aurais pu aller sur... Ok. Quelqu'un qui est retourné par là. Bah hein. voilà, elle. La petite meg. Hmm. T'es sûr de ton coup là Ouais, parce que tu vas faire le tour. Il y a le petit build qui est revenu. On va peut peut-être cramer une palette ici. Voilà. Ça, l'idée, c'est vraiment de leur foutre la pression. Hein. Vraiment. Ce moteur, il n'est pas avancé. Ce moteur-là, il est reduit à, zé à zéro, à néant. Il doit être tout en face. Ok, très bien. Tu refais ça, hein, attention. Pour... Mais non, qu'est-ce que tu fais, mec Tu t'en es rendu compte que c'était une bêtise, là okay. L'autre, elle doit probablement... Elle est revenue. Erreur fatale. De la Nancy. Voilà. Le loup est cassé. Ok, très bien. J'utilise, j'ai déjà utilisé Oppression. J'utilise la compétence de Némésis qui fait une nouvelle fois réduire la personne. En mettant sur le crochet de Flagellateur, j'ai le moteur le plus avancé qui est réduit. S'il y en a un qui utilise maintenant un, une réparation sur un moteur à côté, j'ai encore le tour et joué. Et Oppression, celui-là par exemple, ils ont avancé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais hop là, pour ça là. Arrive à zéro. Et on va mettre ça là. Je vais mettre ça ici. Ce piège ici. Qui va à la fois bloquer le coin, mais en même temps, ça va bloquer autre chose. Ça va bloquer aussi l'angle des fois qu'il prend un virage. C'est l'organe. Ce qui va lui rendre la vie infernale. Quoi. Là, ils sont en train. Poser des questions. Voilà, on continue de faire euh, réduire. On surveille les chaises. On a deux moteurs qui sont marqués avec la compétence euh, de Nemesis, il me semble. On a celui-là qui est dans le coin, un hein. fan chase, alors que tu répares à partir de là et que tu pars, c'est très compliqué. Les cartes. On a toujours. Euh, voilà, et on a une vue surtout. Hein. Dans l'oreille c'est bien, c'est bien. Ça, c'est ok. Ok, on a la Nancy qui est là. Elle continue. Elle va vers... Aïe. C'est un endroit qui est pas cool pour elle. Elle va peut-être faire même tomber la palette. La god palette. Elle peut, hein. Elle peut. Hein. L'idée, c'est que... Ça se cramer euh... On va vérifier, quand même. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un là. Ouais, Très bien. Aïe. Ok, t'es où là hein Bah j'arrive. Bah ouais. Le piège que j'ai posé au début. Au début. Hop. Quel moteur Celui-là. C'est l'autre moteur là-bas. Qui est genre hyper... Euh, hyper calé. Oi. Oh, yeah. Mais qu'est-ce que tu fais <rire> Très bien. Là, ce qui serait ballot, c'est que le piège s'ouvre sous mes pieds. C'est de le poser aussi loin que possible pour utiliser les crochets fédérateur les plus loin. Et là, s'ils font pas le moteur à côté de la citerne, bah ça va être déjà très ballot pour eux. Ah, du coup, c'est dommage. je joue à pas grand chose, ça, ça n'empêche que j'ai toujours 4 moteurs côte à côte. Donc ça, c'était un acte manqué. C'est joué à une seconde. Sachant que là, ils ont aucun moteur de fait. Regardez, j'ai tous les moteurs à côté. Tous les moteurs. J'ai une porte là. Et une porte. La deuxième, elle doit être dans le fond. Je sais pas sa mère. Si, là, si. Non, ouais, là. Ouais, là, en face. Bon. Bah, oh, et RNG Si, ouais. Très bien. Côte à côte. Parfait. Je crois que j'ai entendu des bruits de pas. Hein. Donc là, j'ai condamné les portes de sortie. Ok. J'ai entendu des bruits de pas. Si quelqu'un répare quoi que ce soit. Parfait. On continue. Les chaises sont très compliqués, là. On a 4 Ok, très bien. Là, ils peuvent être que deux. Je vais utiliser. Il me reste un. Regardez. Voilà. Et là, hein. Non, elle est là. T'as tenté ça ou pas Non, ok. Regardez. Moi, je t'ai pas entendu, mais... Ouais, je crois. Hein. Donc là, on a un mono-moteur. On a deux mono-moteurs. On a celui-là qui est là. Et ce qui va se passer là, c'est que si ce moteur se fait réparer, c'est quelqu'un. Hein. Voilà. Est-ce que je vais... Ah, oh, pression, ça sert à rien. Donc je vais en face. On a Nancy qui est en face. Ah, c'est fini. Okay. Je vais utiliser la compétence de Nemesis Voilà, sur elle Et on va chercher un crochet flégéateur On va chercher J'avais dit quoi On va poser le crochet sur ce crochet flégéateur en face Au sommet de la colline qui est le plus éloigné euh, De moi Je garde un crochet flégellateur à côté Et en posant ça sur ce crochet flégéateur Le moteur qui est plus avancé régresse Donc celui qui est là-bas Et on sait qu'il y a Nancy qui est là donc elle a tenté, voilà. Voilà, elle est blessée. Je vais utiliser ça ici. Le tour est joué, et ok. Non seulement il y a le tour est joué, qui est actif, mais en plus de ça, je viens d'activer avec oppression. Voilà. Je peux peut-être faire un petit tour. à va peut-être lui faire gagner une palette. Elle est partie tout droit. Bien joué. Bah du coup, tu fais le tour maintenant. Tant qu'elle saute, je fais utiliser ça. Très bien. Et... En fait, elle a fait ça, mais j'ai toujours... J'ai toujours mon... Euh... Un trio de moteurs en fait. Depuis le début. Le trio de moteurs que j'ai, que j'avais prévu, je l'ai toujours. Et là, je n'ai pas besoin d'aller vers un crochet flélateur et de prendre ce risque-là. Je vais la poser sur un crochet à côté. J'ai les deux portes de sortie qui sont condamnées. Voilà. On sait que l'autre était là. Le seul truc qui peut euh, changer la donne, c'est la trappe. Parce que les portes de sortie sont condamnées. Donc, je lui souhaite hein, de trouver la trappe. Voilà, la trappe était exactement au centre. La partie est finie. Dans l'angle de virage. Fini. Je vous avais dit, hein, j'ai posé le piège. Et dans l'angle, au cas où il négocie le virage. Et en même temps. Pour condamner l'accès du moteur. Et on a donc une combinaison très violente. Focus sur les moteurs. Avec aucun tunnel. Et la pauvre qui était quand elle est sur le prochain. Très bien. C'est propre, c'est sale, c'est beau, c'est brutal. Hein.